nous avons fondé avec l'université de bruxelles une revue qui s'appelle contexte et qui parle de sociologie de la littérature cette revue en fait a été créée en 2006 par un groupe de jeunes chercheurs des doctorants et des jeunes docteurs afin de trouver un lieu de publication pour les recherches en sociologie de la littérature qui n'avaient pas de lieu spécifique on a directement penser à une revue en ligne, parce que nous n'avions pas de budget à l'époque, nous n'en avons toujours pas beaucoup, et le modèle de l'open access qui était, en tout cas en sciences humaines, qui commençait tout doucement à se faire connaître, nous a vraiment tenté directement. Et on a bien fait parce que finalement c'est grâce à la diffusion très large qui a été induite par ce modèle que la revue a pu connaître un, un, un certain succès. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les, les grands chercheurs de la discipline nous ont rapidement fait confiance et nous ont permis de publier leurs recherches en plus des de, de, de recherches des jeunes chercheurs, ce qui a donné un caractère sérieux et reconnu assez rapidement à, à la revue. Donc, on voit que euh, la barrière de, de diffusion que certaines revues peuvent adopter, dans ce cas-ci, n'était pas du tout pertinente et au contraire le modèle de tout gratuit au départ euh, et de tout en libre accès a vraiment permis euh, à la revue de se développer. Les premiers numéros, les deux premiers numéros ont été faits par nos soins sur un, un site web indépendant et puis on a bénéficié de euh, l'hébergement et des, des développements techniques et, euh, de, et technologiques de revue.org, open edition maintenant qui s'est vraiment révélé un partenaire d'une grande efficacité. La revue est effectivement une, une revue classique de révision, enfin avec révision par les pairs. Il y a un, procédé de, un processus de soumission tout à fait classique. Le comité de rédaction de la revue a été renouvelé plusieurs fois ces, ces dernières années du fait de la renommée grandissante de la revue. Et donc, ça a permis de pallier la, le, le côté bénévole de, et, et assez assez prenant et assez lourd finalement de la gestion euh, d'une revue.